Bonjour Non, non, non, vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres directement, je vais venir le récupérer. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Euh, au champ, un T'as combien de Je suis en 18. 18 mm, VS 10. Je peux tout simplement apprécier le fait d'avoir enfin un grand format. C'est génial. Ça fait trop plaisir. Oh, oh mon dieu, ça va tout changer là. Là, j'ai deux feux. Ça rentre pas, frère. Ça, en fait une glacière normale. Comment ça pas. rentre là-dedans, mec ah ça, là-dedans Mais tu crois que ah, je vais les porter à la main les boissons <rire> Bah oui Mais non <rire> Qui va porter ça <rire> Tu nous filmes là Yo yo yo, what's up Youtube On part un jour, un soir, c'est fou. là c'est du mec qui boit des A la rigueur, des monstres, mais vraiment au maximum. Salut, ça donne des ailes. Je sens le vent là. Ouais. <rire> Salut mec. <rire> On lit tranquille. Ah, je de chercher un petit point pour poser les trucs. Ouais, ouais. j'aime pas que un peu <rire> Mais tu imagines là en chauve-souris frère. Oh là, là. Et là tu t'es fait tout seul hein, c'est pas assez. <rire> raide. Non mais. Euh... <rire> <rire> en wing foot. Ah lui c'est Spiderman. Ouais hein. mais c'est la chauve-souris frère. C'est non. Mais c'est trop méchant. Là c'est bon je filme. Allez on y va. <rire> regarde à vous. Allez on court vers la pluie. Ouais. Vous sentez l'odeur de la pluie Ça va tomber hein dire, Ça va tomber. Hein Ça va tomber. Mais regarde, moi, le bois, moi je dis le bon on le met là. D'essayer de mettre la bâche, ça fait un triangle Donc en gros on la fait passer par dessus, on essaie d'enlever les trucs comme ça On débarrasse un petit peu le coin là, tout autour, on essaie de faire propre On enlève tous les bois surtout <rire> C'est énorme, c'est magnifique Regarde l'efficacité du balai Moi aussi Rémi au départ je pensais comme ça, mais regarde comment il faut l'attraper. Ouais j'ai vu Le va pas pleuvoir. Il y a là aussi là! Tu l'as confié comment tout à l'heure? Comme ça Les petits là! Essayez de les casser un peu! On a pris une râpe à parmesan quoi? Vous tenez? Bien vu! Normalement c'est la pire qui se casse par rapport au bois! Tout à l'heure tout ce qu'on jette sur le. bois ça se casse. Moi j'ai tué encore un peu! Attends, c'est pas trop! Démonge! Et au final, ça se pas. C'est vrai Ouais, les affaires, hein, pleut, les gars. Ah ouais, il pleut. Bon oh, allez, faut se mettre Sous la vache, sous la vache. attends, attends, Vini, <rire> Vini, Euh non, pas comme ça. Ça va tomber, hein. On va marcher sur la base oh Ouais, les frères, j'ai pas le choix là Attends, c'est pas quelque chose pour en hauteur Wouah Ça tombe là T'as un autre ou pas Même là Regarde, ils sont des cons C'est que des mais Ouais, mais regarde la télé Attends, je t'ai pas pris la bonne entreté mais regarde le, le coin cosy, ouais. on n'aurait pas pu dormir <tousse> C'est là bas, c'est trop tendu Faut que tu me le tiennes, je vais chercher la, la pierre avec le tendeur. Lâche. Mec c'est quelle équipe ça ce <rire> Mais ici faut qu'on passe les On va faire. J'aurais jamais pris si j'avais pas acheté l'objectif. Là, là, vers la surface de aussi. C'est trop la rue, moi. C'est c'est Franchement, les gars, déjà, bravo. Ouais, bravo. Incroyable. Bien joué. Ah, ah. Bien joué, il a vu ta couille. Mais vous m'avez... les. faut filmer la terreur, la terreur. Venez, monsieur, venez, venez, venez, ben, je vous fais la visite. Ouais. Oh là, là on est nickel les gars, mais félicitations ouais, franchement. En fait on peut se mettre là à côté de l'arbre comme ça. Ouais ouais. Peut-être se mettre à genoux. Euh, le prompteur s'il te plaît mets un peu plus vite, merci. La, montée, La montée, mentalité. Le, les mollets les poivres ils sont un peu fins. Attends, on monte, on monte. Kiff kiff. Regardez l'ingénieur. Vous faites quoi les gars Vous faites quoi hein je fais une petite trappe. Mais c'est un là truc là. de fou ce que vous savez. Les mecs, ils ont fait un système de poulies. Ils ont fait Mais comme ça, on a un système moins. de poulies normal. Mais il peut trop, ouais. Bon, le camp est quand même parfait. On peut pas nier que la montée était quand même assez difficile. Parce que ça reste une épreuve, surtout avec le sac à dos de 16 kg sur le dos. Mais en vrai, on a réussi. Donne-moi la caméra, la personne qu'on montre jamais. Et vous monsieur Ouais. L'expérience Très dure, comme je disais pour le sac à dos, qui était très lourd. Mais on a bien réussi. Et je suis content parce qu'on a une bonne équipe, on a réussi à faire le camp parfait. Donc euh, c'est cool, on va passer une bonne soirée, on va bien s'amuser. Ah, <rire> oh, Dorian, la photo, viens voir bas. Sous! Sous! <rire> bon, rentre comment je redescends de ces 50 mètres? Aïe! On se mange une pleine tête! <rire> tu l'as vu? <rire> J'étais pas <rire> au max de ma forme, je voulais se voir. <rire> ah <rire> Ah <rire> Ah <rire> Ah <rire> Ah <vas -y, rire> Ah AAAAAH! Ah Ah Ah Ah Ah ça <rire> <rire> en coup, ça Ah bien fou. Hein. Ouais. <rire> ah <rire> Tu l'as fait Rémi avec nous Oui je vais le faire. On fait tous ensemble. Mais quand Waouh <rire> <rire> Ça fait du bien hein ouais. <rire> <rire> Moi je vais recréer encore. Parce que moi j'ai trois à évacuer. <rire> bon, ça, moi j'ai le bien c'est parce que moi je suis à fou. <rire> oh, oh Viens là Je t'en que t'es mort Je que <rire> t'es mort Elle est où la cloche oh La cloche Tu fais jusqu'à ce que ça râpe la gorge J'ai plus de gorge. <rire> On le crie tous ensemble Allez, tous ensemble. 3... 2... Ah. 1... Oh oh oh parce qu'il est timbré que ce soit. il y a des timbrixes, une, <rire> <doucelle, rire> un de... une colline d'en le face, les gars. Oula Allez vas-y. Je vais survivre sur euh, direct 8. Je va y voir avec des clopes et des clops électroniques. Mmh. En est trop. Ouais. Il a pas Trop. Il pas Il pas ce que tu vois Attends, non, c'est pas trop obligé, mais il faut le mettre trop, tu vois, comme lui. Attends, peut la la de l'autre côté. côté oh ça Genre là, toi, c'est bon Moi, je me tu fais es confiance. Es, Est-ce que tu veux ça Je sais pas tu comment peux tu faire mettre ça, moi. Romain, j'ai besoin de toi Je, veux quoi je crois que j'ai fait une connerie, je crois pas qu'il faut que je me mette là, non Pourquoi Je sais pas, je te pose. une Et c'est pas de la bombe Hein C'est pas de la bombe C'est il sort du mousqueton. En pire, moi, il y en a un, je m'attache ici, attends. Non, attends, il y a un il a juste... En fait, tu fais juste non, un bah, coups, avec ça. ça hein, mais ouais. c'est bizarre, d'habitude, t'as ça. T'as la boucle. C'est pas bon, tu vas, tu vas monter on va tomber rue Déjà, je me sens pas de Déjà. Mais et... non, mais attends, attends, pourquoi tu fais ça Non, moi, attends, notre corde. Je te fais un nœud ici. Sacré, je pense. Tu sais qu'il est, c est... C est... C est qu ah énorme le tien la Là, c'est le pire endroit possible. À la limite, tu te mets à la base. Ah. Si tu te mets là, à la limite, ça pourrait marcher sans problème. Je vais juste un bout de bois, tu vas voir. Il <rire> est bon ah il a lâché un nœud du futur hein. J'arrive pas Qui ouais. c'est qui a fait ce nœud C'est un nœud en 8 Ouais mais là il y a même écrit 9 dessus <rire> si je vais y arriver mais en fait euh, on était tous autour du feu et puis ils ont dit qu'il y avait vraiment quelque chose de fantastique à voir donc on est tous venus et du coup j'ai passé au moins une demi-heure avec l'appareil photo à essayer de prendre des plans de cette euh, merveille en fait et euh, vu que ça fait longtemps que je suis seul et être retourné au feu je vais essayer de m'approcher le plus silencieusement possible et de leur faire euh, je sais pas un petit coup <rire> on voit la lumière Allez, eh, reviens, mec! Il est trop si vous l'avez vu qu'il était juste là? Juste à trois arbres. Tes chaussettes elles sont cuites. C'est vrai? <rire> oh non. Ouais. Le oh. goût c'est le même et tu le brûles moins. Regarde ça! Registre Rémi-Pé. Et toi tu fais, enfin vous faites deux trucs derrière, c'est bon faut, vous avez Mais votre... faut faire un truc différent, oui. mais assez rapide. C'est pour ça, mettez-vous d'accord sur ce que vous faites. Et toi avez ah, vu Moi j'allais faire un... Allez vas-y. <rire> <rire> attends, attends, on peut fermer il faut qu'on se... Là c'est parti pendant un moment le feu les gars. <rire> les gars, on a du feu pour une heure. Hein. Ça suffit non okay. On a très très peu dormi, j'ai dû dormir une heure Là il est 5h30 Et on est en train de se, se déplacer au point on a pris des photos tout à l'heure On est censé avoir un magnifique lever de soleil ça va être fantastique. En voyant ce paysage, je me dis que le meilleur moment pour lancer le drone, c'est maintenant. J'essaie de dégager les herbes qu'il y a autour, puis je le lance. Les herbes sont beaucoup trop importantes et du coup, les hélices se prennent dedans. Immédiatement, je veux faire atterrir le drone. Sauf qu'il n'y a aucune commande qui répond ou le drone se retourne. Premier vol, échec total. Je me dis, ok, bon, bah, tu vas essayer de faire un décollage directement à la main. C'est quelque chose que j'ai pas souvent pratiqué, mais je sais que c'est possible de le faire et ça peut nous aider dans ce genre de situation. J'aurais dû, à la limite, vérifier les hélices. Mais bon, je fais ça précipitamment et je le lance. Cela va de soi, lorsque le drone est dans cet état, j'essaie de tout faire pour le faire atterrir, de stopper les commandes. Mais il n'y a rien qui marche, aucune commande ne fonctionne. Quand je pense que le drone est quand même stabilisé au niveau de sa vitesse et que je vais pouvoir le maintenir comme ça jusqu'à temps que je vais pouvoir trouver une solution, il fait une dinguerie et il se met en vitesse maximum en mode sport. Et là vraiment il commence à me glisser des doigts. Je sens le drone partir et je me dis non, non, non, non tu peux pas lâcher, tu peux pas lâcher, essaie de reprendre ta prise. Mais il a une puissance, et lui il est prêt à tout là, il s'est pris pour une navette spatiale il veut rejoindre les étoiles. C'est une certitude, si je le lâche, c'est le crash. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, à un moment les commandes remarchent et je peux le faire atterrir. waouh wow. wow. De décollage tenté, de fail. Oh Mais c'était quoi ça Hein Mais c'était quoi À ce moment, sincèrement, je suis vraiment terrifié. Je comprends pas ce qui s'est passé. Si j'ai le malheur de le lancer wow et que ça fait exactement la même chose, peur de maintenant, hein. le drone est perdu. Et j'hésite vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à le relancer. Va pas, peur du vide. Malgré la peur, je retente une dernière fois le décollage. Et puis heureusement, parce que c'est vraiment les plans les plus extraordinaires que j'ai pu filmer avec ce drone. Comme quoi, il faut toujours persévérer finalement. souffle fort déjà dessus. chope bord okay. Okay. Okay. pas besoin de... right, garçon. Ça avait mis le café soluble, on a pensé. Hein. Non, ça Même de se nailler avec l'odarme <rire> <rire> Bon, l'ami reste tranquille quand même Il y a tes potes, t'es était à Lui là-bas, c'est un bonnet le bordel <rire> Ça, tu pas d'être dans le Moi, j'en reviens pas comme qu'il soit seul comme ça j'ai envie de lui jeter un chumalo. Vas-y, fais. S'il a pas envie, euh, il ne prend pas. Oui, il ne le pas chauffer. T'en veux encore un autre. Après, basta, mon pote. Hein, C'est peut-être pas super bon pour toi. Oh for yeah.